Ça c'est un tonnerre. C'est ça fait trois ans et demi et précisément depuis juin 2017. Oui. Chac Chac oui. Chacun vit sa passion. <laughs> Donc d'abord trois ans, l'année d'IL. Oui, voilà pour être euh, plus précis. C'était une M6 module 2006 Oui. Mmh. J'ai refait beaucoup de choses. L'objectif du projet c'est ce n'est pas du tuning, ce n'est pas de la performance, c'est beaucoup plus la restaurer à l'état initial d'IELHA. Mmh. Stock. Stock, voilà, stock. Euh, c'est que les sièges ils étaient dans un état un petit peu, on va dire, dégradé. c'était de la couleur, oui Là, là ce n'était pas cette, cette couleur. Mais en a fait une... L'état des sièges de siège ne dépassent pas 59 000 kilomètres On le salon On a des rétro les ne sont pas des rétro ne pas Voilà كان فيها بزاف كان فيها <تسأل> كان فيها بزاف ديال ديال ديال المشاكل <تصفح> الانتيير <تصفح> <تسأل> <تصفح> تمدل euh, je vous assure que les pare-chocs sont presque à l'état neuf les grilles, cool cool euh, j'ai pris aussi les phares les optiques diallo à la caméra aussi les disques de frein. Ah ouais. disques de qui sont dans un très, très bon état bien sûr j'ai acheté les, les plaquettes qui vont avec euh, voilà la même chose pour les disques de frein arrière donc les disques d'ici aussi le pare-choc so, arrière oui, voilà le pare arrière <coughs> le plan esthétique bien sûr j'ai refait j'ai changé la peinture out la peinture c'est <coughs> la verte qui me a la fait oufage calibre c'est ça par rapport on va dire la seule qui presque là là La les bouches est verte, oui, voilà, c'est la seule qui est verte. Il y a oui, c'est une rive marocaine, oui, W marocaine. Le toit carbone, je sais pas comment ça se fait. que non, brille non, c'est le lien. Out, out, out même quand le maximum, l'impossible pour, pour retrouver le maison, mais elle est très d'un, mais oui, bien sûr. De euh, toute façon, d'abord, c'est en cours, toujours en cours. Depuis trois ans, on m'a dit, mais oui, voilà que euh, je m'en lasse pas sincèrement ma je toujours un plaisir de la conduire mm -hmm. certes euh, voilà vous avez une certaine rigolos vignes consorts, des routes consommation modérée euh, la moyenne sur autoroute mm -hmm. bloqué à 120 je roule à 10 10,5. et demi la ville, conditions modérées tu vas rouler à 15 jusqu'à avoir 17 quand yes, tu mets un embouteillage right. ou le bouchon d'Akchi, tu as 25-30. Mode M 100%, yeah. c'est 39 voilà, voilà qu'un salaha il a radi de chouf d'awas ou elle est on va dire c'est ce qui dérange beaucoup plus les processeurs d'éléments c'est la console à la console 4 sous la console tu veux que c'est le dernier sujet qu'on peut qu'on peut discuter parce que à fin de ça consomme et surtout aussi tu as la vignette parce que la vignette là c'est 8000 dirhams un thème des rêves daily لا صافي ما ما تقضوش ترولي بها يوميا ما تقدرش ترولي بها يوميا و لا في pour la motorisation La motorisation d'abord, on conduit avec mode 400 Mode 400 chevaux Oui, voilà Donc, le y a, il y a tranquille Oui consommation est-ce qu'on va marcher avec le mot raisonnable Raisonnellement, c'est que le mot 500 Surtout le mode 500 sport hum. C'est que la boîte, le comportement de la boîte Quand tu es plus agressif quand tu es plus La pédale d'accélération quand, quand tu es sensible ah. tu incoups, Quand tu es plus des Quand tu es bon vrai, on oui. voit que c'est mode 500, parce que le bouton M Déjà tu, primes, tu la prographe déjà là Elle le power Mais voilà, elle a le power là a voilà, donc les 3 ah. boutons, on a indispensable, le réglage Donc là on a prédéfinis, parce qu'on a le power Elle a fait ce que parce que là tu passes au mode 500 le DC bien sûr, elle l'antique patinage Le DC bien sûr, parce qu'on a, a, a, a des amortisseurs pilotés on la 26 suspension piloté et les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 oui, euh, voilà top speed DLH, en tant que stock ça dépasse pas 270 mm -hmm. euh, le, le coin le coin DLH, <rire> voilà le la, bomba. la station d'essence voilà <rire> euh, il ya le la vitesse de pointe DLH stock il ya 270 bridés mm. Ou normalement, euh, normalement, BM, avoir l'option d'aller sur un stage de pilotage ou tout, 4 dose avec le stage ou qui débridé le, le moteur direct. Il y a normalement la vitesse de pointe sur Internet ou la photo, c'est 330. 330, c'est ouais, 330. Quel est le temps avec le t-shirt oh. 330 Oui, en 2006, c'est ce que tu vois. Stock, stock, le temps avec le t 330 330. La catégorie d'IELA. Le risque où... d'avoir <mulquant> les IELA, c'est que quand je fais des moteurs, les machines me rachent les tours de 0. C'est 7000, 4 et il y a un stock sans reproche sur 8300 8300 Oui, voilà C'est 8200 Voilà Le kilométrage Le kilométrage de, de, de, de, de, de base, 150 000 1000 L'échappement, comment est fait L'échappement, on va dire, on va dire, Les silences arrière, les braues d'origine Mais le reste, c'est full inox. Catalysé sur mesure, sur mesure, bien sûr, de l'expire aussi. Mais sûr qui est bien, vraiment, de la de c'est un projet de Je suis de un projet un projet de toile. Je suis de me de toile. Je a en train de de en train de de Je Je suis de راه مرتاحه ولكن دي فوا راه كتبغيش هي ما كتبغيش لونطياج ما تيجي فيها ولا ولا كتحبس في Bien, le ont Et moi, voilà. On les voitures étrangères y a Quand a Voilà, ça prouve bien D'accord. C'est un de Oui,